Cette année, on va mettre Noël sous le signe de la création et de la débrouille. Comment faire une couronne de Noël avec un cintre Il y a beaucoup d'alternatives au sapin de Noël et je vais vous en montrer une. Ecolo-book, sous le sapin